Si vous avez envie d'être heureux dans la vie, c'est très simple. Il suffit s'entourer de gens heureux, avoir un peu de bienveillance, partager son café, sourire à la boulangère, regarder un homme dans les yeux quand on prend le métro le matin, et puis à nouveau lui sourire et rentrer dans son bureau, sur ses talons hauts, au boutin, qui claque sous la pluie, Revenir auprès de son patron et lui dire tout simplement « patron, vous êtes le meilleur » et moi-même je ne suis pas mal non plus. S'asseoir, travailler, échanger avec ses collègues, refaire du café, partager son café, aller prendre un sandwich, penser à sa secrétaire, dire à sa secrétaire qu'elle est belle mais pas aussi belle que vous. Et le soir, repartir en bus pour admirer Paris et se dire qu'on vit dans la plus belle ville du monde et que finalement, on est pas mal sur Terre, ensemble.